Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir comment réaliser donc ces différents rubans. On commencera par le ruban le, le plus simple pour après le retravailler en utilisant des dégradés et nous terminerons par ce ruban un peu plus complexe. Donc je vais tout de suite aller dans fichier, exporter au format PNG. Donc Je vais exporter ce document sur mon bureau. Je vais appeler Modèle enregistre clac j'oublie pas de rajouter l'extension png donc c'est la page et j'exporte je vais maintenant ici dans fichier je fais nouveau je vais tout de suite importer donc mon modèle j'ouvre voilà je l'incorpore je le place correctement alors je vais plutôt le placer sur le côté comme ceci je fais apparaître la palette des calques et je double-clique ici pour renommer mon calque en calque modèle. Je le verrouille et je clique ici sur le petit plus pour rajouter un calque sur lequel je vais créer donc mes illustrations que je vais appeler donc calque illus. Je fais ajouter. Donc je zoome en cliquant sur la molette de la souris. Je clique ici sur créer des rectangles et des carrés. Donc je vais réaliser un petit rectangle. Je vais convertir ce rectangle en objet chemin en cliquant là-dessus. Alors le raccourci c'est Shift-Ctrl-C. Je vais activer donc, le magnétisme par rapport donc, aux boîtes englobantes et notamment par rapport au coin. Je vais tout de suite mettre une petite couleur orange, euh, orange clair comme ceci. Je duplique cet objet. Alors Ctrl-D ou on peut également cliquer sur ce petit pictogramme là. Hop. Avec l'outil... Euh, sélectionner et transformer les objets je vais réduire voilà mon rectangle comme ceci je vais sélectionner l'outil éditer les nœuds pour pouvoir sélectionner les deux nœuds et les déplacer vers le bas verticalement donc j'appuie sur euh, contrôle pour rester bien à la verticale je vais tout de suite mettre une petite couleur euh, orange un peu foncée je place cet objet à l'arrière-plan comme ceci. Euh, je sélectionne cet objet que je duplique. CTRL D. Je le déplace. Je vais le mettre ici, en bas à droite. Et grâce au magnétisme, cet objet vient se placer correctement, comme ceci. Donc je vais réduire la longueur. Et je vais le placer à l'arrière-plan. Donc je vérifie que tout fonctionne bien. Euh, si je veux déplacer ces deux objets-là, les remonter un petit peu, donc je sélectionne ces objets avec l'outil flèche noire. Puis, je sélectionne l'outil éditer les nœuds. Et je vais sélectionner les nœuds qui m'intéressent et les remonter verticalement. Voilà, bon comme ceci, c'est pas mal. Je sélectionne donc ce rectangle. Je sélectionne les deux nœuds qui sont là et je vais rajouter un nœud en cliquant ici sur le petit plus, de façon à ce que le nœud soit bien au milieu de ces deux-là. Donc, je sélectionne le nœud du milieu. Je le déplace en appuyant sur Ctrl, ainsi je reste bien à l'horizontale. Voilà, il ne me reste plus maintenant qu'à appliquer les bonnes couleurs, donc là je vais mettre un orange un peu plus vif. Je vais sélectionner ces deux objets, les dupliquer, donc CTRL D, leur faire faire un retournement horizontal. Donc pour faire un retournement horizontal, j'ai le raccourci H, ou alors je sélectionne l'outil flèche noire, et je clique ici sur retournement horizontal. Je me mets... Dans cette partie là, en haut, je déplace mon objet, il est attiré correctement et je le positionne vers le bas en cliquant là-dessus. Je sélectionne tous mes objets en faisant un rectangle de sélection et je vais supprimer le contour. Donc pour supprimer le contour, j'appuie sur Shift et je clique sur la croix. À ce moment là, j'ai plus de contour. Voilà, notre, notre premier ruban est fait, on va le dupliquer, donc CTRL D, on va le déplacer un petit peu en bas. Et on va maintenant rajouter les dégradés. Donc rien de plus simple. On sélectionne ici notre rectangle. On fait apparaître la palette ici fond et contour. Et on va cliquer ici pour avoir un dégradé linéaire. Alors le dégradé linéaire dans Inkscape va de la couleur orange vers la transparence. Donc moi je ne veux pas de transparence. Donc il suffit ici de monter l'alpha à 255. Et on peut jouer ici avec le petit curseur, donc je clique, je glisse et je le déplace un petit peu vers le bas. Voilà. Je vais activer ici aimanté au centre des boîtes englobantes, ce qui me permet maintenant de cliquer sur le petit nœud de couleur et de le mettre au milieu exactement. En cliquant sur ce petit pictogramme là, créer, éditer des dégradés, je peux choisir ici l'option réfléchir, ce qui me permet d'avoir ici donc... Un dégradé qui va de l'orange jusqu'à l'orange clair et retour vers l'orange qui est ici. Je vais maintenant mettre ici un petit dégradé. Donc pareil, je clique sur ce petit pictogramme. Hop. Donc je vais le placer comme ceci. Je sélectionne ce petit nœud que je vais le placer en bas. Je vais plutôt mettre ici, voilà, la verticale. Voilà, c'est pas mal. Euh, je sélectionne donc la petite couleur là, qui est donc euh, symbolisée par le, le petit carré bleu là. Donc je copie, donc en fait je copie la couleur et je vais la coller sur le rond, CTRL V. Et je vais éclaircir un petit peu, voilà. Je vais en fait copier cette couleur, donc édition, copier, et je vais la coller sur cet objet là, édition, coller le style, match, ctrl V. et vous voyez que donc le dégradé est identique je vais maintenant mettre un autre petit dégradé ici alors une autre façon de mettre le dégradé c'est d'utiliser l'outil créer, éditer et dégradé donc je clique dessus je me mets sur cet objet, je clique, je glisse voilà donc je vais placer correctement le dégradé donc d'un coin à un autre donc je clique sur le petit carré je fais ctrl c, je vais coller la couleur sur le petit rond ici ctrl v je reclique sur le carré et je vais un petit peu modifier la couleur un peu plus foncée, voilà comme ceci on va dire que c'est bon. Donc, comme tout à l'heure, copier, édition, coller le style, Maj Ctrl V. Donc là, il va falloir co reposer correctement le dégradé. Tac. Et tac, comme ceci. Je vais encore sélectionner cet objet, le dupliquer, Ctrl D, le déplacer vers le bas en appuyant sur Ctrl. Et on va maintenant utiliser la fonction chemin, effet de chemin qui s'appelle courbe. Pour cela, je dois grouper mon objet. Là, on voit que j'ai 5 objets. Si j'appuie ici sur ce petit pictogramme ou que je fais CTRL-G, je groupe mon objet. J'ai maintenant la possibilité de rajouter l'effet de chemin. donc Je clique sur le petit plus et je vais ajouter courbé J'appuie sur Add. Je clique ici sur Éditer donc sur la zone de travail. À ce moment-là, on voit ici une petite ligne verte. Donc je me mets au milieu, je clique, je glisse, tout simplement. Et voilà. Je déplace ça vers le bas. Je n'oublie pas d'enregistrer mon document. Je vais l'enregistrer sur le bureau. Je vais l'appeler ruban, avec un S, et j'enregistre. Donc pour réaliser celui-ci, bah c'est à peu près la même chose. Hein. Je duplique mon objet, je le déplace vers le bas. Je sélectionne l'outil ici, édité sur la zone de travail. Alors on a également ici dans la version d'Inscape, la 0.92.1. Euh, voilà, Un petit rond qui nous permet d'augmenter ou de réduire la taille du ruban. Donc ça c'est très très pratique. CTRL Z. Euh, alors, petite erreur. Donc je sélectionne ici la flèche noire, je clique à l'extérieur, je reclique sur mon objet de façon à vraiment avoir le groupe sélectionné. Je clique ici et je vais donc cliquer sur ce petit nœud de façon à avoir la poignée. Voilà, je mets cette poignée comme ceci, bien à l'horizontale et ça je vais déplacer un petit peu vers le haut. Voilà, comme ça. On peut également rajouter des nœuds hop, en double-cliquant sur la ligne verte de façon à obtenir éventuellement des rubans un peu plus rigolos, Allez, ctrl z je reviens voilà au ruban comme ceci on va maintenant réaliser donc ce ruban là donc pour cela tout simplement on va utiliser l'outil tracer des courbes de Bézier. Donc. donc je me mets ici on voit au fond aucun, contour noir avec un pixel parfait donc je clique je glisse j'appuie sur contrôle. voilà je vais rajouter ici un autre nœud je clique je glisse je me mets ici je clique je glisse et je termine en appuyant là et j'appuie sur Entrée pour valider donc ma ligne alors je vais un petit peu retravailler tout ça donc j'appuie sur f2 pour avoir l'outil éditer les nœuds sélectionnés tac Là, ça correspond peut-être un petit peu mieux. Ça, je vais le monter un peu comme ceci. Voilà, c'est pas mal. Je vais maintenant ici dans Extension. Et, tout, tout, tout, tout. Et je choisis Mouvement. Je clique ici sur Aperçu en direct. Voilà, donc là on voit que c'est beaucoup trop grand. On va réduire l'amplitude la, à 20. Oui, c'est pas mal, même. On, allez, on va faire 15. Oui, c'est bien. Angle. On va mettre un angle à 65. Oui, c'est pas mal. Et on appuie sur appli. Donc en fait, on réalise, vous voyez, la portion de gauche. Donc je vais dégrouper cet objet. Donc pour cela, je clique là-dessus dégrouper les, les groupes sélectionnés ou SHIFT CTRL G donc SHIFT CTRL G plusieurs fois de façon à obtenir donc... alors je vais désactiver le magnétisme voilà donc là on a plusieurs objets donc celui là je vais lui appliquer une couleur orange Tac. ici j'en ai un autre petit il me semble là voilà donc la même couleur orange et je vais tout de suite les, les additionner. Donc j'appuie sur Shift et je sélectionne cet objet là. Et je vais dans le chemin et je fais Union. Alors pour faire Union c'est CTRL+. Voilà. Donc j'ai cet objet qui est fait. Alors ça je crois que c'est la ligne de départ. Voilà. Euh, que je vais mettre sur le côté. Ouais, je, vais la mettre, je vais la mettre sur le côté. On s'en servira pour le prochain ruban. Donc je continue. Je sélectionne cette couleur là. Une couleur un peu plus foncée. Je lui associe cette couleur ici, donc je lui mets la même couleur, je les combine tous les deux, enfin je fais union, donc ctrl plus, et là j'ai mon dernier objet, voilà. Donc je ne dois avoir que trois objets, on vérifie ça, trois objets de type chemin, c'est parfait. Donc je vais tout de suite placer correctement ces objets, donc celui-là à l'arrière et l'autre à l'arrière-plan. Je sélectionne ces trois objets, je les duplique, CTRL-D, retournement horizontal, j'appuie sur H, je clique, je glisse en appuyant sur CTRL. Voilà, je vais placer ça comme ceci. Avec l'outil éditer les nœuds F2, je vais sélectionner les nœuds qui sont là. Je vais les aligner correctement, donc je fais CTRL-SHIFT-A, ou je clique là-dessus, de façon à avoir la palette alignée et distribuée. Et je vais les aligner verticalement. Donc pareil pour celui-là, je vais verticalement, claque, je zoome. je vais aligner ces quatre nœuds euh, verticalement. Voilà, en principe ils devraient être confondus. Si je sélectionne cet objet et celui-là et que je fais CTRL+, voilà, je n'ai plus qu'un seul objet. Par contre, je vais le placer au premier plan, comme ceci. Voilà c'est parfait, donc maintenant il ne nous reste plus qu'à appliquer les dégradés donc peut-être juste remonter un petit peu ce, ce nœud ici là. voilà. Donc je, je, je sélectionne cet objet, j'appuie sur G et ici je peux choisir donc le dégradé, euh, je vais prendre celui-là, donc comme tout à l'heure grâce au magnétisme je place ici ceci au milieu, je fais réfléchir, pour cet objet là, je vais prendre euh, ce dégradé ici, je vais placer ça comme ça et comme ça, là c'est pareil je prends ce dégradé donc le 1784, Hop. Hop, voilà Alors, je me suis trompé. Alors comment j'ai fait ça tac tac je vais mettre ça ici et ça là voilà c'est parfait c'est bien positionné j'ai et ici je vais mettre ce dégradé là euh, Ouais. allez on va dire que c'est bon Donc ça ici et ça ici. Il y a des petits problèmes d'affichage. De temps en temps, on perd un peu euh, certaines informations. Il suffit d'appuyer sur moins et plus pour les faire réapparaître. Donc comme tout à l'heure, petit rectangle de sélection avec l'outil flèche noire sélectionné. On supprime le contour. Donc pour supprimer le contour, une autre technique c'est d'aller ici dans la palette fond et contour et d'appuyer sur le petit, la petite croix. Voilà, donc on va, on va finir par se dégrader là, enfin se dégrader euh, ce ruban-ci, donc je sélectionne celui-là, je le duplique, CTRL-D, je le déplace vers le bas. Ici, j'ai bien pensé à garder donc, euh, ma ligne de départ que je vais placer au premier plan. Grâce au magnétisme, donc je me mets à cet endroit-là, je clique, voilà, impeccable, alors là ça a un petit peu bougé. Je vais essayer de bien replacer la ligne, donc je désactive le magnétisme, il va un petit peu me gêner. Voilà, de façon à être au plus proche. Voilà. Je duplique cette ligne, CTRL D, je lui fais faire un retournement horizontal. Grâce au magnétisme, je vais le placer correctement, donc je clique sur ce nœud là. Voilà. Je sélectionne les deux lignes en appuyant sur SHIFT, je sélectionne ces deux nœuds et je les combine. Alors pour combiner les deux nœuds, je peux cliquer là-dessus, là pardon, où je fais Shift J et je rends le nœud ici. Je vais changer sa nature en cliquant là-dessus pour avoir un nœud doux. Ouais, nœud doux, ou plutôt un nœud symétrique. Allez, nœud symétrique. Je replace ça correctement en appuyant. Voilà, c'est parfait. Je vais augmenter un petit peu le, la taille ici, de, enfin l'épaisseur. Donc j'étais en pixels, je vais monter à 2 pour voir ce que ça donne. Ouais, peut-être 2,5. Voilà, je, conver euh, non, je convertis rien du tout. Je vais appliquer un, un dégradé. Je vais prendre un dégradé linéaire sur mon contour. Donc ici dans la palette fond et contour, je sélectionne contour, je clique là-dessus. Je zoome. Je clique ici sur donc, le petit carré, je vais le placer ici. Je clique sur le rond. J'appuie sur CTRL pour rester bien à la verticale. Voilà. Donc là je vais mettre une couleur. Je vais prendre cette couleur là. Et ici une couleur un peu plus claire. Non, comme ceci. Voilà, c'est pas mal. On va voir comment ici avoir donc, un, un petit arrondi euh, pour le dégrader. Donc pour cela il faut refaire le dégradé. Donc je vais sélectionner avec la pipette euh, la couleur ici et je vais refaire un dégradé donc en utilisant ici un dégradé radial donc, je déplace ici je vais aller récupérer donc la couleur ici Tac. je sélectionne outil créer, éditer des dégradés je vais euh, monter un petit peu cette poignée vers le haut en appuyant sur contrôle pour rester bien à la verticale voilà J'agrandis un petit peu ici. On peut double-cliquer pour avoir d'autres zones de couleurs, enfin d'autres couleurs sur le dégradé. Donc je double-clique. À ce moment-là, j'ai un nouveau petit taquet de couleurs. Donc ici, je vais mettre une couleur plus claire que je vais choisir ici. Et vous voyez, hop, tout de suite, ça nous fait quelque chose d'un petit peu plus rond, d'un petit peu plus joli. Donc je déplace, je réduis. Voilà. Ça fonctionne pas mal. On peut rajouter euh, d'autres petits taquets de couleurs. Hop, ici. Ouais. Comme ceci. Allez, on va dire que c'est pas mal. On va un petit peu améliorer la, la présentation. Donc pour cela, rien de plus simple. On va sélectionner l'outil créer des, des cercles et des ellipses. Donc je clique, je glisse en appuyant sur contrôle. Je vais mettre une couleur noire. Et je vais tout de suite ici, dans fond, cliquer sur dégrader euh, dégradé radial. Et cet objet je vais le cloner donc pour le cloner euh, je clique ici hop je vais placer cet objet ici je vais réduire sa hauteur hop. et je vais en cliquant sur la flèche et sur shift l'agrandir et placer ça à l'arrière-plan voilà j'aurais peut-être dû grouper d'abord mes différents rubans hop celui-là était déjà groupé, celui-là aussi, celui-là non, groupé et là, groupé. Déplacer ça un petit peu vers le haut. Voilà. Alors je vais tout sélectionner, je vais dans Aligner, Distribuer et je vais ici, par rapport à la page, les centrer verticalement. Voilà. Donc je vais dupliquer mon clone, CTRL D, le déplacer vers le bas encore dupliquer tac, dupliquer dupliquer et dupliquer voilà j'ai placé toutes mes ombres, je n'ai plus maintenant qu'à les positionner à l'arrière plan comme ceci on va un petit peu placer ça correctement, ici ça colle un peu euh, je vais associer donc mes rubans et leurs ombres. Donc je sélectionne les deux, je fais CTRL G. Je vais sélectionner tout ça et je vais ici les euh, mettre une bonne distance, donc distribuer les distances. Voilà, c'est pas mal. Je vais encore maintenant réaliser donc un, avec l'outil créer des, des rectangles et des carrés, je vais faire le fond en fait. Alors j'active le magnétisme par rapport donc au bord de la page, je clique, je glisse, je place cet objet à l'arrière-plan, je, je lui mets un petit gris, c'est clair. Ici je lui mets un dégradé radial, alors j'appuie sur G, donc là j'ai le, le petit gris clair, ici je vais mettre un, un petit gris un peu plus foncé, peut-être un peu trop foncé d'ailleurs. Voilà, ici peut-être un gris plus clair. Ouais, ouais. Voilà, c'est pas mal. Donc si on trouve que l'ombre est beaucoup trop forte, il suffit juste de modifier ici euh, l'opacité euh, du cercle en jouant là-dessus. Et à ce moment-là, vous voyez, ça se répercute donc sur les différentes ombres.